Nana. Chérie, chérie, de suis là. Je suis là. Je moment là. Euh, ben, je me suis là. suis là. Je suis là. suis là. Je suis là. Je suis là. Je à là. Je j'ai commencé, j'ai ressenti... Euh... En fait, j'ai commencé à la regarder. <rire> Très étrange, je me suis mise vraiment à la regarder, à l'observer. Et, euh... Et je, me... je sentais que j'avais besoin de... de capturer, de garder tout ce qui allait disparaître. Et donc, je me suis mise à tenir un journal. Et au moment où j'ai dû la placer en institution, euh, on était vraiment arrivé au bout du premier parcours, où donc on ne pouvait plus la garder à la maison. Là, j'ai commencé et à prendre des photos et euh, à l'enregistrer. Le fait de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, de devenir responsable d'elle aussi, ça m'engageait à la regarder, ça m'engageait à essayer de la comprendre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était toutes les deux, seules, l'une face à l'autre, en fait. Et euh, qu'est-ce qu'on a envie de se dire Enfin, qu'est-ce qu'on peut encore se dire Qu'est-ce qu'on peut encore essayer de, de faire revivre euh, Quand tu sais que ta mère va mourir, euh, tu vas essayer peut-être de rattraper des choses, de, de revivre même des... Enfin, peut-être même d'aller jusqu'à régresser, pour garder encore cette, cet amour, ce... C'était vraiment un travail sur le lien avec beaucoup de, de sincérité parce que certaines barrières tombent aussi. Hein, on n'est plus avec les convenances, euh, la société, les manières. On est vraiment l'une face à l'autre et, et, et, et moi je me, suis, euh, je me suis vraiment autorisée à expérimenter tout ce que je pouvais pour en faire un film. Il s'agissait aussi à un moment de oser laisser entendre ça. C'était aussi ne pas m'arranger avec la vérité comme, comme j'en avais envie. Et c'est là où travailler avec un monteur aussi fin que Frédéric Fichfet euh, a, a eu toute son importance aussi. Parce que moi, je me serais interdit, moi, je me serais censurée partout, j'aurais été retirer, en fait, il n'y aurait pas eu de film, je crois. Et c'était ça aussi qui était intéressant, c'était de confronter, c'était de voir comment le monteur réagissait à la matière et la façon dont on a avancé avec, avec la prise de conscience aussi du pouvoir de certaines images aussi. Comment se fait-il qu'on ne perçoive jamais que ces femmes de la première génération d'immigrés sont des femmes qui sont faites d'émotions, qui sont faites d'expériences, de, qui sont faites, qui sont faites de, de désirs, qui sont faites de passions, qui sont faites d'amour, mais qui sont faites de paradoxes comme n'importe quel être humain. C'est l'image absente aussi. C'est l'absence de cette représentation. C'est que la maman de la première génération, on ne la raconte pas. Très peu, on l'a très peu raconté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une rencontre d'abord au Xara avec Massimo Yannetta. C'est Massimo qui est responsable, à la base. C'est Massimo. Parce que Massimo, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, tu sais, ma mère, depuis qu'elle a, qu a la maladie d'Alzheimer, elle, elle oublie de mettre son foulard. Et Massimo m'a regardé, dit. Et, et alors, tu as l'intention d'en faire un film, j'espère et ensuite, euh, bah, à travers des rencontres, euh, des, des, des personnes m'ont suggéré hein, d'aller voir Julie, frère. Et puis j'ai été la, la voir avec mes, mes cinq pages, euh, cinq petites pages de, de projets. Euh, et puis elle a tout de suite adhéré euh, à cette proposition et, et l'aventure a commencé. Et puis, on s'est associé avec euh, d'autres producteurs, en l'occurrence, en France, euh, un, un, un coproducteur qui est franco-marocain qui s'appelle Karima Etouna. Et, euh, et ce qui était aussi euh, une bonne nouvelle, c'est que, euh, en tout cas en Belgique, tout le monde croyait dans le projet. Tout le monde voulait de ce projet. L'image manquante, cette représentation de la mère, de la première génération... Euh, c'était une image manquante, donc les, les, euh, tous les, les centres de subvention, etc. nous ont, euh, nous ont soutenus, ont suivi. Si les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.